Oui, content de vous voir. Aujourd'hui je vous parle du Sensi Star de Spinach. Et oui, Sensi Star de Spinach, euh, c'est mon préféré de Spinach, mais j'en achèterai plus jamais de ma vie. Euh, ça fait pas partie de mon top 20. J'ai déjà entamé le joint, j'ai déjà euh, entamé le 3.5 grammes. Ça fait déjà quelques semaines que je me suis procuré ce produit. 27$ euh, comme tous les produits Spinach, ça se démarque pas. Euh, mais à 27$, peut-être que la compagnie va survivre. Ils ont quand même des variétés intéressantes. Le Rockstar Kush, le Sensi Star, le Blue Dream. Mais c'est pas des phénotypes que j'aime. C'est pas un Sensi Star qui me fait capoter. C'est pas un Rockstar Kush qui me fait capoter rêves euh, C'est très, très, très ordinaire. Qualité de base euh, très bien. Puis le Sensi Star, je trouve que c'est le plus beau. Un peu de genre de foxtel avec des petites couleurs de mauve là euh, quand on regarde très bien. Le Cincy Star de Spinach, très beaux yeux. J'ai eu un 23.1, 23.10% de THC. Donc très intéressant. On peut avoir entre 18 et 25. À la SQDC, présentement, on peut avoir le choix entre le 165 3.5 grammes. Donc, euh, tous les produits spinach là, font partie après mon top 20. Donc, euh, c'est pour ça que quand je me présente à la SQDC, j'essaie toujours de prendre mes cannabis préférés. Et euh, si, mettons, euh, mon Pink pinko, je me rappelle, il n'est pas là. Si le Rockstone de Broken Coast n'est pas présent, le Ethos Glue de Laurentien Organique n'est pas là. Écoutez, je descends dans ma liste, je descends dans ma liste, mais souvent, là, euh, mes vins préférés, je suis capable de trouver quelque chose là, euh, de disponible. Donc, c'est pour ça que ce malheureusement, c'est pas parce qu'il y a du gros cariophilène, c'est pas parce que la qualité n'est pas là, c'est vraiment l'arôme. Euh, la l'arôme que, que je recherche avec le buzz, euh, l'arôme ça, ça va avec le buzz euh, c'est vraiment euh, c'est la vie c'est la vie ils ont gagné beaucoup de prix euh, Sainte-Sister euh, à Amsterdam en, en Espagne, en 2009 en 2010, beaucoup beaucoup de deuxième position en 2004 en 2005 dans les concours le cannabis cup. Je pas été capable de trouver comment le Saint-Sister a été développé, mais par contre, on sait que c'est fait avec sûrement des génétiques des génétiques de couche. On n'a pas le goût de couche ici. Euh, J'ai déjà eu un cadeau à saint Star d'un abonné qui venait de, du BC, d'Internet. C'était du 4A, il avait un goût de couche qui était très bon. Ici, euh, le cannabis est très bien, le goût est correct. Pourtant, c'est un goût là, plutôt là, euh, terruscré. <coughs> Il n'y a pas de goût de carioflaine, même si c'est la terpène, la troisième terpène dominante. Je ne sais pas qu'il y, qu y a de goût épicé. Donc, euh, c'est pas désagréable, là, mais c'est pas super agréable non plus, le Sensi Star de Spinach. Euh, avec le Sensi Star, on fait du Death Star. Et avec le Sensi Star, on peut aussi faire du Rock Star. Donc, euh, je sais pas s'ils ont pris leur propre saint star pour faire le Rockstar. C'est mon plus beau! Euh, C'est mon plus beau de spinach. Petite couleur de mauve. Euh, quand même très belle cocotte, quand on regarde ça de très près. Euh, Terpène dominante, Myrcène. Ensuite, Limonène. Actuellement, le Myrcène et le Limonène. Quand il y a un duo, le Myrcène et Limonène. Souvent, souvent, souvent, j'aime le cannabis. En ce moment, c'est ce que j'ai, mystèle limonène. Je ne suis pas en amour avec. Pas du tout. Euh, Est-ce que c'est la troisième terpène cariophilène, qui agace tout ça? Comme je vous ai dit tantôt, je goûte aucun goût épicé, aucun goût poivré, aucun goût là, très, très, très désagréable. Mais c'est pas super agréable. Je pensais à ça, on avait parlé dans d'autres vidéos. Si on euh, s'interrogeait sur les dirigeants des compagnies, on n'a pas toujours le temps de vérifier. Euh, tu me demandais si vous vérifiez d'où provenait la semence euh, de votre épi de d'Inde, Est-ce que ça vient de Monsanto ah, Monsanto, on sait que c'est une compagnie de semences qui, qui fait la loi à travers le monde, là, avec aussi leurs pesticides et euh, beaucoup d'histoires, hein, Monsanto. En tout cas, euh, c'est un gros sujet de conversation, là, en tout cas. Nous, on achète à la SQDC, euh, on fait confiance à la SQDC, et euh, j'imagine qu'ils ont fait leur devoir. C'est quand même le gouvernement hein, qui est en arrière de la SQDC. Et euh, s'ils achètent du cannabis là, de, de dirigeants euh, malhonnêtes, ils vont euh, rectifier le tir et ils vont retirer les produits de tablettes. Donc, euh, ce pas le cas ici là, avec Spinach. Ce n'est pas le cas là, avec aucun produit de présentement. Mais, euh, ainsi va la vie. Ça, ça va être la phrase qu'on va écrire à la fin de vidéo. pour ceux qui ont été à la vidéo jusqu'à la fin. Je vous remercie. Mettez un pouce, écrivez un commentaire. Et en bas, on pourrait écrire, ainsi va la vie. Je vous adore. Va voir mon Instagram. Va te chercher un bijou. 25% de rabais, code promo. Va sur Indoor Green Canada pour acheter des produits pour faire de la grow et n'oublie euh, pas d'acheter une lumière Spider Farmer, c'est les meilleurs. Je t'adore. Grosse caresse. Euh, non, non, non. Ok, pas de grosse caresse. N'oublie pas la phrase magique en bas pour savoir si c'est un real. Peace.